Alors ça c'est le vrai jeu. Oui, le jeu Et le vrai genre avec quoi Toujours avec une manette C'est avec un tunnel physique Le vrai jeu C'est beau Pou pou poulou poulou bon, Déjà il y a des ennemis le, le bête. Le bête. Je me souviens pas d'elle <rire> ouais effectivement je me souviens pas. Ah C'est bon quoi <rire> C'est lui à Paris comme ça. Non. Non. non. On fait un niveau chacun. Moi. Bah, voilà. <rire> je suis y direct. En fait, non. je bah, tu le sens. C'est que je suis pas une Il est a le diable <rire> ah, Mais qu'est-ce que tu fais il, Ah non Il te fuit. Ah. <rire> Le tout est parti de côté. Est-ce que j'étais de l'autre côté <rire> Oui, oui. Tu sais pas que le champignon dans ce jeu il te fuit voilà. Si il y a des objets de préférence. Là le déjà fait un truc de vie. N'importe quoi mais je reste j'ai jamais vu ce boombar. Hein. Wouh. Ah non Ah mais je me crois dans l'autre jeu en fait. Oh. Elle passe en dessous. Mais causé de je causé une blague. Il pas en fait. Pas le coupé. Mais il est pas. Non non non mais. <rire> il n'y a pas des des points de regarde Oh, il y a mourir, J'ai qu'il allait mourir par le côté. Il faut courir avec... Euh, oh non, avec il n'est pas grandi n'est On va gagner mauvais Over, niveau. Euh. Un goût bas rouge Aïe C'est un tu bon noir, ça, tu tu Tu tu a Tu tu d'avoir recommencé tu. Ouais Non, c est c est pas Bon, on s'en fout que ça, on est les mauvais, on Pourquoi C'est un est Over encore, on s'en fout bah oui mais bon faut quand même faire voir pas plus que là, le, le début du premier niveau non, <rire> <rire> non. <rire> ah bah là y'a pas de coups ahah je l'ai perdu aussi vite <rire> <Bon>, j'attends <rire> on pense en sous en fait ça fait rien mais connu merde et puis quand il plante verte il crache du feu ouais. Ah. Ouais, il va dire je peux pas continuer avec ça ouais. enfin, pas c'est euh, suis... quoi ah, je, euh, je, suis... je, je, je fais je fais du enfin euh... Ah c'est bon. ouais, pas un tuyau il n'y a, rentrer. À à hein mais... il a un... pas un air quand quand c'est un mario horrible il n'y a, un... a, a pas un air quand il n'y a pas un bah, il marche bizarre sur <rire> ce vous un mot hum. il, il y a des petits, petits gens qui bah un il fait 1m60 je veux dire, j'ai regardé l'industrie de. De quoi Non, de voir de... de... de... ouais. un Et tu t'en rends toujours, même si on est là. Oui Putain, j'ai déjà terminé le dernier niveau. Dernier niveau C'était vite, là Bah, bon, carrément, t'as l'air de T'as Non. <rire> pas voir des extraits de quoi, quoi Vous regardez. quoi J'ai pas envie de voir l'extrait de, de, de, du film. Pourquoi ah, Parce qu'après je veux savoir ce qui se passe. Si bah, a... euh, moi faut pas voir ce qui se passe. Mais... Bon, juste la truc. Que... Ah oui, marif... ah, j'ai vu euh, l'extrait, c'est quand il rencontre euh, son première fois sa euh, champignon. Hein Quand il rencontre le champignon. Mais c'est pas un extrait si c'est dans le trailer. Non mais on le voit juste au début quoi. Euh... Ouais, il dit un truc du genre touche pas ce champignon ou t'es mort. Non il a eu peur, oui. Mais... De... ce que J'ai une vie, parce que j'ai eu trois cartes. Ouais, cool. Ouais. Mais ça on peut pas l'avoir dans l'autre jeu. <rire> Oh non c'est un scrolling il faut attendre et avant euh, aller rapide en même temps en plus ils ont fait ça dans sonic quoi. dans mario je veux bien mais pas dans sonic alors que c'est un jeu il faut aller vite de sinon... ce sont pas les scrolling, c'est dur à chaque fois on sur se s'est Oh putain! Mais c'est des enfoirés d'avoir mis un champignon là? Mmh. J'ai pas fait esprit de le découvrir en plus. Hein? C'est Sauter aux champignons! Aux pièces, je suis sûr qu'il fallait pas tomber là. Assez. Oh putain, il faut sauter au dernier moment. Bon, on vient sur la coupole. Ouais! <rire> Ah tu pouvais rentrer dans le tuyau Oh bon bah d'accord, ok, allez hop non, le tueur. Mais ils sont super courts les.. C'est le premier monde. Toi, tu veux même pas. C'est quand tu meurs. <rire> <rire> c'est ce que je veux dire. quand est-ce que tu es es meurs. Je vais peut-être mourir là. Ah <rire> euh, ouais, c'est vrai. Ouais par contre, euh, si tu meurs là, euh, j'ai pas d'heure non plus, quoi l'instant je suis pas bon, j'ai un champion. Bon, il n'y a pas de musique qui va apparaître derrière mon dos, c'est vrai. Là, il voit dire... ça, non Non, bon, je sais pas si quoi ce truc. C'est une boule de glace. Apparemment, ça, ça s'appelle un soleil et C'est l'inverse. C'est pas le soleil qui tourne. Il n'y a pas. Ça, je crée là, haut quoi. Vous que. Pas pour compter les gens. Mais on à la petite petit porte. Il a monté dedans ou quoi Non mais monter tout en haut. Il est monté tout en haut Il est où Euh... Ah. Comme tu peux pas aller plus loin hein. si si. Bien, quand on la lave. Mm -hmm. bon, bon tant pis. <rire> Moi tu veux pas plus Ah non. Ah, mais si tu peux rentrer par la Ah non, non, non, non, non, oh, non, non, non, non, non. Eh ouais. Non mais c'est une blague. C'est quoi ça Faut s'abaisser. Ah ouais. Mais c'était pas Ah d'accord, une porte. Non, ça va sinon. Ah. Ah, le Mr. Boom Boom. J'avais dit que c'était un boss. Non mais, il faut se Non mais. Tu veux faire le boss C'est ce qu'il y a des checkpoints ah ouais, il faut. chaque je pourrais avancer. Hein? Il doit aller là. Je suis fait. Hein? Ah Mais con. Oui. <rire> ah, tu. Ah non, <rire> il n'y a pas de. Oh non, je, en <rire> ouais, je pourrais peut-être essayer à aller tout le bon. <rire> Je pense qu'il faut pas s'arrêter de voler pour aller passer tout en haut de l'autre côté. Parce qu'il y en a autre côté. Bizarre, quand même. Ouais, ouais. Si je connais ce. Non! <rire> Pourquoi il est parti de côté? Il faut que tu te mettes là et après euh, tomber là. Ouais, C'est ça, ouais. On va en deux secondes. Ouais, ouais quand même. D'accord. Dis pas ça, tu vas mourir. <rire> tu connais pas le pattern. Mais là, il fallait y aller. Il faut peut-être courir ici, non? <rire> Je regarde un peu comment ça marche. C'était juste. Hein. C'était juste. Hein. Hop. Voilà. Mais là j'ai un fichier de sauvegarde en fait là. Ouais. dis pas oui c'est vrai Dégage, je vais faire OK. C'est pas vrai, OK. okay. C'est juste une tortue mort. Hein. Oui. T'as vu t'étais de l'autre côté, du coup une partie de l'autre côté. Par contre je peux pas euh, monter. Bah non. prends oh, la porte. Yes. Ouais, c'est pas ça tu Juhu. veux. Pas. Non, ah oui, j'ai peur. Faut que un petit peu. En fait, t'es pas obligé de faire des Tu dépêcher un peu Non, t'es pas obligé. Ah, ouais, non, t'es pas obligé de te Moi, je m'abaisse au cas où. Marie, y'en a pas de gants dans ce jeu. comme moi. Comme veux moi. ouais, je suis arrivé au même moment. où. tchou, de toute façon, je ne sais pas de sonnerie, qui, qui... Là, Pouf Il va tuer le boss, on oh tué... va... Ah non On va arriver vite Oh non, il y a tué le boss Yuhu Pourquoi tu es pas content Ça fait mauvais jeu, par contre... Eh... Le jeu est bloqué. Et qui Non, enfin... Hier Est-ce que je peux essayer euh... de montrer ce que je voulais montrer Mon truc, On passe un secret Bah vas-y, montre. Non, c'est pas ça. Non, mais j'ai fini dans le plaisir. Qu que c'était un compo, une fois j'ai fini, un monde. Et ça, c'est très très bien parce que c'est rare que je finisse un monde comme ça. Là, super euh, dur. Ouais, c'est super, super dur. Ouais, ouais, j'ai gagné deux vies. C'est assez compliqué en fait. C'est pas tout seul. On oh, peut plus retourner, c'est une belle. Okay. Qu on a déjà putain, montré, euh, parce qu'on l'a fait putain, on va pas montrer son secret. Merde! Ah, Non! mais, ah, mais as beau. Non. <rire> <rire> as pas du tout. <rire> <rire> non, que Bah, tu vois, il glissait, alors pourquoi? Ouais, bon, ça fait, hein. Mais fils de pute! Bon, est-ce que de remonter là-haut, on s'en fout là. Bien sûr, t'as quoi, Marie oui, Ouais, il faut pas appuyer sur le camion. Ouais, faut bouger. Ah, ah oui. Bah, ben, attends, quand que tu le saches, ça aussi. C'est marrant, tu ah. ah, je peux la tuer si je veux. Elle. Ouais, bah, ben, passe. aussi, oh. je me <rire> T'as deux dos. T'étais à ça de la toucher. <rire> uh -huh. Tu connais ça dans les est Mario Je Tu racontes, il joue jamais à des jeux de Mario Il ah. Faut appuyer au moment que t'as le... Oh d'accord, ok. Tu vas dans un niveau secret comme... Oh, oh. Un scrolling. C'est pour arrêter chez Ouais, à mon avis on va dans le moment. Non, Parce que là il y a avec des pièces. Yeah. Je sais pas, t'as que 65 Tu <rire> que 65 Ah, voyez, oui. ah, bah, je redescends, ah. chier. On redescends là ou... Ouais. Je suis sûr, il n'y a pas ce que je bien. Bah, par contre, j'ai du super avancé. Euh, C'est ouais, sûr qu'il n'y a pas de checkpoint. Hein. T'as as pu glisser et le tuer. Ouais. Euh, euh, tu n'étais pas sûr qu'il faut descendre. Faut dans le trou, quoi. Sur moi. je <rire> me chelou, non Et tape, tape là. Contre le mur, il y a peut-être un bloc invisible. Non. bah c'est pas un jeu de sauter là-dedans. Il va mourir par la à qui tombe. <rire> non, non. <rire> oh non, <rire> non, non C'est quoi ce délire <rire> Mais il est content qu'il soit mort Des <rire> chambres. Ah, les choses d'amener. <rire> les choses. Par contre, c'est que c'est pas en tout faire. Ouh Je ne vais pas aller trop bien. Je abusé. Ni aller trop loin. Ah, je l'ai tué. Je ne peux pas là Mais tu passé pas se en fait. Ah, j'ai pas eu besoin du truc. Ouais mais tu pas été là-haut. Mais alors Tu t'aurais été là-haut, on aurait eu une vie. Mais alors Pas besoin. Hein Tu peux se tondre au. C'est le niveau de taille. Wow. <rire> j'arrive pas à monter mais dites-vous euh, en fait euh, qu'est-ce que j'ai en train de faire euh, t'es pas obligé de parce que là tu peux passer par moi bas hein. mais j'ai glissé mais j'ai glissé là oh euh, tu repasses par en haut t'es débile bah pardon ouais. ah bon j'allais dire euh... Ouh. ouais là, <rire> je crois que je suis obligé de passer par là, parce que sinon je suis obligé de ce bloc bloquer t'es obligé de faire par exemple, que je suis obligé de le faire si c'est pour gagner une vie bah t'es bien tu peux gagner une vie, après il dit bah pourquoi tu fais comme moi C'est pas logique ton nom Oh bien, j'ai laissé une pièce. ah oh, hein, non mais toi t'es pas passé par là, pas possible non je peux passer par là, je vais continuer. Pourquoi tu t'arrêtes là C'est pas moi. Hein Pour pas le tuer Dans l'eau. Bah, Mario, il écrase avec son cul. C'est n'importe quoi. Sur un jambe. Bah, typiquement, là, il se fait écraser, hein. Je suis désolé. Bah, vu que le ventre qu'il y a, Mario, je pense qu'il est mort, hein, le copain. Ah, tu l'as pas écrit ah non, je suis pas petit. Bah, J'ai tu, tu peux passer directement en bas mm -hmm. plus ça. du ton tout dessus. Bien le bœuf. tant que tu cours pas aussi. <rire> je, je, je vais faire, mais vais sur l'air, truc là. Oui, <rire> ah ah. ah <tout> <tout> Mario a dirait qu'il est sur la lune quand il est là dedans. Pas tant de regarder tes messages. Avance, sinon tu crèves. Moi je peux pas te faire avancer parce que c'est sur un autre terre et tout je vais venir sur la même T'as laissé une pièce. Moi je l'ai fait bizarre. Moi j'ai continué par là en fait Ah, mais, mais là, l'autre côté il y il a un champignon. Ah oui, c'est vrai, ouh putain! C'était dans On le pas pour y arriver. qu'elle ouais, soit dans son cul. Bon, <rire> Moi j'ai cherché le champignon après. Ah ah ah, ah, ah, ah. Non en fait. oh. C'est un peu dans le C'est un volontaire que.. Et à chaque fois Mario tombe, Alors, je vais chercher le champignon après que je remonte. Non mais viens. -moi. Allez Mario, je sais que tu peux le faire. Allez Mario. Allez. Merci Mario. Oui. Oui. Moi j'ai cherché un champignon, comme ça je ne meurs pas. Ah ah ah Et puis je me suis pas fait toucher ah ah ah. Et Là il y a tuyau Je suis sûr que c'était à la fin Et ouais, est mort à la fin C'est vrai <rire> Ouais Il y avait un tuyau après Je suis à la fin bien bien, Et je suis gros C'est quoi ça encore Oh non je peux pas la prendre à la euh, carabine. Ah, j'ai une feuille. Je vais C'est flippant ici euh, non. Pas okay. ah, ah Ok, il faut faut pas. rester mais je suis débile. Voilà. <rire> Il crever. Comment j'ai fait pour crever encore Ah, ah Dad T'es mort Ouais, tu vas voir que c'est. Ah tu on va faire Tu es J'ai un cadeau. J'ai une étoile. On s'en étoile Non. Okay. Bim. Je suis déjà mort. mais bah, du bah, coup, il saute pas Mario quand il saute. Ouais, Ok. Ah non. Mais tu es sérieux, fils qui court là. Ah non, un truc. dame-là, c'est un truc. Comment je passe ici Oh mais... Je vois. Non mais c'est trop dur celui-là. Ici je suis mort. Wouah <rire> Putain les bazars, j'en ai mis un coup, hein A la fin. Ouais mais tu vas trop vite à chaque fois. Ouais j'ai parce deux... deux étoiles. J'ai une boîte Je pense que ça pourrait t'aider Mmh, une feuille Super. Comment on va dans les items Dans quoi Dans les items. Il ah, y a un serpent qui m'attaque. serpent <coughs> On monte sur le bateau. C'est peut-être pas le serpent qui qui m'a tué. <rire> Un ou... je sais pas moi j'y vais, de quoi? Oh, je suis dans un bateau mais je sais pas si c'est vraiment yeah. Yeah. au bateau. Euh. Euh, mais pourquoi je ne peux pas aller euh, là C'est une blague. Je vais le niveau 5. Ou bien ça reste là. Hein oh. bah, pourquoi tu as refusé du lot euh, apparemment, au game over, il devra faire certains niveaux parce que ça n'a pas été sauvegardé. Bon, bah tant pis. Mais pourtant, il y a une boîte au volant. Je peux retourner au 1 C'est le bordel. Après, tu peux faire ce que tu veux en fait, non, mais sans aucun sens, mais fils que bon, j'ai envie, envie de quitter. Ça fait déjà 20 minutes, ah. c'est un père pour vous, et tu laisses euh, tomber. Mmh. C'est bizarre parce que tu vois, là, le château il est cassé, mais je peux pas aller là-bas. Le bateau est cassé, le château, plutôt, mais je peux pas aller là-bas, je dois passer dans d'autres endroits. Mais non, je peux pas aller là-bas. Je suis obligé de passer par là. Là je peux pas aller là-bas. Je peux pas aller au 6. Là j'essaie, mais ça, ça marche pas. Bizarre. <coughs> bon bah je sais pas ce qui. Euh, on y encore, ça fait